Tout l'après-midi, je veux vous entendre en avec la team du monde aujourd'hui! Bonjour et bienvenue pour les finales des championnats de France de difficulté 2014. Nous sommes à Niort, c'est la dernière marche avant le titre pour les 160 grimpeurs venus de la France entière. Suite aux qualifications de samedi et aux demi-finales de ce matin, ils ne sont plus que 16 finalistes, 8 hommes et 8 femmes. Allez, c'est parti Et là, il s'agit de tout oublier. Il bénéficie évidemment d'un... d'un affect... important de la part du public. Il faut qu'il les oublie tous. Il faut qu'il soit dans sa voix. Côté messieurs, les demi-finales nous ont permis d'assister à une démonstration d'escalade de la part des trois leaders élites de la discipline. Romain Desgranges, champion de France et d'Europe en titre. Gauthier Super, médaillé de bronze sur deux étapes de Coupe du Monde l'année dernière. Et Manu Romain, sortent tous les trois la voie de demi-finale. Juste en dessous, le brillant Charlie Blain s'est battu comme un lion pour cette quatrième place du provisoire. Thomas Ballet, finaliste en Coupe du Monde l'année dernière, sera lui aussi de la partie. Tout comme le niçois Kevin Aglaé, très performant dans les catégories jeunes. Enfin, Thomas Johannes et le très jeune Hugo Carpentier, champion de France cadet cette année, décrochent également leur ticket pour tête finale des championnats de France de difficulté 2014. Allez, superbe passage. Alors, euh, petite explication pour les marquages, les croix en sparadrap signifie que le grimpeur est obligé de mousquetonner avant de passer cette ligne imaginaire entre, entre les deux croix qui est éteigné évidemment pour, par des raisons de sécurité. Il est bien là Hugo, il est en confiance. Il sait que s'il est là, ce n'est que du bonus. Alors il va en profiter. Et on aimerait qu'il crée la surprise. Il est en train de mettre le feu à la clameur Hugo Parmentier. Le jeune canet de ses championnats de France qui évolue sereinement. L'impression que rien ne peut lui arriver, il est dans le rythme! Hugo Parmentier est sous une ovation, la clameur Kevin arrive ici dans la section qui a posé problème à, à Hugo et Thomas. Là, il s'agit de, de, bien, de, de bien se placer aussi et de, de bien garder les gainages. De rester bien gainé tout, dans toute cette partie où on passe plus sur l'avant-bras, contrairement au, au début qui était vraiment sur les gros muscles. Passer cette section euh, sans trop de soucis. Et là, il va commencer une section sur petite prise. Et il a tout nez On a pu le lire sur son visage. Il a dit allez, ça sera comme ça. La perspective, c'est d'inscrire son nom dans l'histoire du sport national. Thomas Ballet l'a bien en tête. Quelque part, même si ce n'est pas sa préoccupation du moment. en train de faire, c'est beau. Allez on le pousse oh, C'est pour nous tous. Voilà ensemble. la section finale plutôt plutôt sur petite prise avec très peu de décontraction et relativement à méthode. Donc... Euh vous vous de vous donc ici, Charlie euh, débute la section euh, plus intense. Il faut bien qu'il reste appliqué jusqu'au bout. Et là, c'est vraiment euh, la section à méthode euh, qu'il fait tomber. La Manu est plutôt bien. Et surtout, là, il fait la bonne méthode. Pour l'instant, il, il est plutôt, euh, plutôt pas mal. Ce n'est pas non plus une section où il faut rester trop longtemps. Voilà, là, il s'est bien réorganisé. Ça, c'est très bien ce qu'il fait, là. Là, il est vraiment dans les méthodes. Et c'est dommage. Parce qu'un pied mal placé et ça n'a pas pardonné. Voilà, là, Gauthier est très bien. Il est exactement dans la méthode. Faut il faut qu'il reste bien gainé. bien ça. Ah, il s'agit de rester bien dedans jusqu'au bout, puisque la section reste quand même bien intense. parce qu'il a quand même tout optimisé un maximum toutes les méthodes. Après, euh, il, tombe, il tombe en résistance sur, sur petite prise, là, sur la fin. Et C'est dommage parce qu'il lui manquait on va dire, deux, un mouvement difficile encore et euh, il, avait, il avait terminé la voie. La mobilisation ça me plaisait pas, pas plus que ça, il y avait beaucoup de grosses prises et beaucoup de grands mouvements donc c'est pas forcément le, le genre de truc que j'aime bien mais au final ça a été les prises étaient un peu projetantes comme j'aime et avec des pieds du coup j'ai réussi à m'en sortir. Et voilà, bah, je suis super content, ça, ça lance bien la saison de compétition de, de 2014 et maintenant il faut retourner à l'entraînement et c'est reparti pour la saison internationale. Là, maintenant, tout de suite. on retrouve en tête bien évidemment Charlotte Durif, championne de France en titre. Elle sera en grande concurrence avec Hélène Janicot, leader féminine de l'équipe de France de difficulté. L'année dernière, elle décrochait le bronze sur les championnats d'Europe et sur une étape de Coupe du Monde. Une Hélène déterminée qui n'a encore jamais décroché le titre national en senior. Alizé Dufresse signe un très beau retour dans le monde de la compétition en sortant sa voie de demi-finale. Performance également réalisée par Julia Serrière, ainsi que par la jeune Salomé Romain, championne de France en titre dans la catégorie des juniors. Autre junior en finale, Julia Chanourdi, la chambérienne, qui rate d'un cheveu le bac de demi-finale. Solena Moros, championne de France, cadette, décroche elle aussi sa place. Elle sera la plus jeune de la compétition. Passée senior cette année, la jeune Manon Illy est en constant progrès. Souvenez-vous de ces deux victoires l'année dernière sur les classements des Coupes d'Europe jeunes de blocs et de difficultés. Alors, dans, les, dans le jargon de la grimpe, lorsque quelqu'un se promène dans une voie, on dit qu'il randonne. Et là, avec le sifflement dans la musique, on aurait presque pu croire à toute façon qu'on est juste en finale de la championne de France et que Charlotte Diorif ne randonne pas. Chaque mouvement est une performance. Solène arrive ici dans un mouvement qui n'est pas facile, selon les ouvreurs, mais elle s'est bien placée, elle a bien géré. Ah, elle est très appliquée. Et ici, il faudrait qu'elle arrive à se calmer un petit peu. C'est très bien ce qu'elle fait Solène ici. Allez, Sol, allez, allez, allez bah, les ouvriers ont, ont conçu cette voie pour qu'elle soit vraiment une voie de, de résistance. Et vraiment l'idée c'est que les filles arrivent à à aller au maximum de leur capacité en résistance donc c'est pas une voie très complexe ah, voilà elle reste Julia reste très appliquée ici Elle Elle reste très appliquée euh, malgré la fatigue qui commence à se faire ressentir. Voilà, c'est très propre ce qu'elle fait là. Voilà, c'est visiblement, euh, d'après les ouvreurs, euh, le dernier move très dur. Le dernier mouvement très dur. Voilà, elle est bien appliquée encore dans cette section. Dommage Elle ne fait pas l'effort de pousser sur le pied. Allez ah, Charles, notre objectif est en vue. Pour concrétiser. Allez, elle est bien relâchée. Ah, physiquement, elle en a encore. Elle peut encore donner. Maintenant, il faut qu'elle optimise vraiment euh, le mouvement à venir. Ouais, c'est très bien là ce qu'elle a fait, bien gainé, bien bien placé. C'est beau ce que elle transperche Charlotte Dufresne. Le lanceur est capable, mais c'est toujours fabuleux de à l'action. Charlotte est à quelques mouvements de la fin dans cette finale senior femme. Elle est maintenant sur la prise 51, le temps s'arrête, il est 8 minutes, Charlotte doit s'arrêter, elle comprend très bien que c'est fini pour elle, maintenant elle fait son ramené de main et elle mousquetonne la dégaine finale pour se mettre en sécurité. En fait j'ai un petit problème avec mon chrono, j'ai mal interprété ce qui s'affichait, j'ai pas entendu la dernière minute qui sonnait et du coup quand je pensais qu'il me restait une minute et demie, en fait il me restait 30 secondes. Nationale, elle s'offre le plaisir On ne la laisse pas toute seule s'il vous plaît On ne la laisse pas toute seule Et Jamico est notre amie qui est en histoire pour elle Au niveau du classement, Charlotte va terminer seconde par rapport à Hélène qui termine première en ayant topé la voie dans le temps imparti. Félicitations Hélène, ça c'est un titre que tu attendais depuis longtemps non Ouais, ça fait 6 ans que je fais les France seniors et ça fait maintenant un moment que je cours après. J'avais enchaîné les, les erreurs sur les France et là j'ai réussi à ne pas faire d'erreur, à aborder la compétition autrement et du coup ça a payé.